Qu'est-ce qui s'est passé Purée, il fait tout noir Attends... Oh non, ça y est, je suis aveugle Mais non, mais regarde, tu nous vois, là Ah ouais Ouais, bah, regardez pas par là, hein. Pourquoi, Pourquoi Mais mes bandes de pervers, vous retournez pas vers moi Mais, Tipo, qu'est-ce que tu fais encore sur ces chiottes Mais j'en sais rien, moi, et d'abord, qu'est-ce qu'on fout ici Si, il a ouvert le Necronomicon Non, c'est pas lui... Le... Quoi Mais il l'a trouvé où Dans les cartons de Totti Pice. Il y avait le Necronomicon dans nos cartons Non, ce n'est pas le Necronomicon. Il a réussi à l'ouvrir, comme ça. Mais c'est pas le. Oh, putain, merde, hein. Et à... c'est Flynn qui a donné le code. Vraiment, Purée, mais c'est vraiment un bon à rien celui-là petite... Non, mais franchement, t'aurais mieux fait d'aller mâcher du PQ au lieu d'ouvrir le Necronomicon. N'empêche, je pensais que le monde du Necronomicon serait moins noir et plus rouge quand même. Peut-être parce que ce n'est pas le monde du Necronomicon Bac Mais tu pouvais pas le dire plus tôt que c'était pas le Necronomicon mais ça fait 4 fois que j'essaye de le dire! Et c'était quoi alors ce bouquin? Si c'était pas le Necronomicon, hein, monsieur, je sais tout! Ah ouais, tu le prends comme ça! Et eh bah ben, pour la peine, je boude! Et je vous le dirai pas! Et à moi, tu vas le dire, mon sulfide! Oh, ils veulent le dire! Ah oh, coucou, Non! Bon, de toute façon, il y a un grave problème plus urgent à régler. Ah bon? Lequel? J'ai pas de papier! Eh, regardez, il y a une lumière là-bas! D'accord, tout le monde se fout de mes problèmes. C'est sympa cette impression de pas exister, les gars, merci! De la lumière OUI Top, top, top, top Tu restes ici, toi Lâche-moi Couche et égout. Bon, d'accord. C'est bien. Ce mec a vraiment un problème de conscience. Bon, moi je propose qu'on marche tout doucement vers la lumière. Je suis d'accord. Stop oh. Vous êtes obligés de faire tout ce boucan quand vous marchez Mais on y peut rien ces typo avec ces chiottes hein. J'y peux rien moi si j'ai pas de PQ et que tout le monde se fout des problèmes Ah ouais Et où tu veux trouver du PQ ici Euh... Bon ok, j'ai compris. Allez Ego, prête un bout de ton t-shirt à typo euh, Quoi mais, Non mais non, mais, mais je veux pas Bah démerde-toi ouais, typo alors Bon... Continuons d'avancer. Regardez la lumière, c'était des Lucioles en fait! Waouh! Wow. Des Lucioles? Mais ça me rappelle quelque chose ça! Ouais, hey, je vois ce que tu veux dire! Regardez, on dirait qu'elles veulent nous montrer le chemin! Hey, allez, y les! Ouais! On va tous ceux les suivre! On va tous ceux les suivre! On va tous ceux les suivre, les amis! On va, on va ceux tous les suivre, ceux ceux on va tous ceux les suivre! Je veux du PQ les amis! En courant dans, dans le, noir. le noir! Et c'est pas, pas facile avec des noirs en, en courant dans le noir! noir. Pas bah, tu vas-tu se les suivre. Tipo, t'es trop lent Mais c'est pas facile avec les chiottes Oh là là Arrête de faire le chier. Mais pourquoi tu ne te lèves pas des chiottes Mais non Même pas en rêve J'ai le cul C'est moi qui cours le plus vite Ça c'est ce que tu crois Pas si vite que vous suis pas Mais, Mais nous on, on a Dippo. Dippo. On va faire la course On va faire la course On va faire la course les amis On voudrait bien aussi Mais y'a Tipo derrière Mais moi je fais ce que je peux en courant dans le noir, en courant dans le noir, en courant dans le noir. En oh ouais hey, regardez, on arrive au bout. Ça ah, va, Hello Oui, toi Oui, mais ils sont où les autres On les a perdus. Hein Mais comment ça se fait Tu te rappelles pas Tipo avançait avec ses chouettes et ça fait un trou dans le sol. C'est génial Oh, le padoué. D'ailleurs, il est où celui-là J'arrive, j'arrive. Je sur le cul avec ses feuilles et j'arrive. Dépêche-toi, faut qu'on retrouve les autres. Aïe, ça fait mal, ces feuilles. Mais où est-ce qu'on est tombé Je sais pas, on dirait une grande forêt avec des arbres et bleus papillons sur lesquels poussent des tuperoirs. Arc-en-ciel En fait, je sais où l'on est. Tiens, tu l'as fini. Ouais, mais je crois que c'était les feuilles d'ortie. Oh, y... oh, ça doit trop te piquer. Euh, euh, mais on l'a compris. Euh, tipo, tu disais que tu savais où on était Ah oui. Eh bien, en fait, nous sommes dans le monde de Disney. Quoi, Quoi Exactement, oh, oh. Quoi Mais, mais, mais c'est Mickey. Je trouve vous n'êtes pas de ce monde. Non, effectivement. <rire> Youhou, j'ai enfin trouvé des piches. <rire> De valeurs regagnées pour m'aider à sauver les mondes Disney! Quoi? Mais comment ça? Voyez-vous, depuis peu, de terribles méchants sévissent entre les différents univers Disney et les ont rassemblés en un seul, créant ainsi un grand désordre au disneyien qui a déclenché la guerre entre le clan des chiffres Savariés des Cavodacraba et les licornes de papillons ornithorins du pays des merveilles! Non! Pas <rire> du Pays des Merveilles... C'est bien beau tout ça, mais nous aimerions retrouver nos trois collègues qui sont sûrement eux aussi arrivés dans ce monde. Mais entre vos trois collègues et la survie des pandas hémophiles hippopotres monstres esquipés dialophobiques, qu'est-ce qui est plus important Non, pas les pandas hémophiles hippopotres autres trucs machin chose, là. Euh, c'est pas faux. Mais nous devons retrouver nos amis, ceux qu'on la cam. Ah, il faut que je réussisse à les convaincre, sinon je n'aurai pas le temps de passer voir ma maîtresse avant de retrouver Émilie pour le thé. Et vous savez, si vous voyagez entre les vers Disney, vous aurez plus de chances de les retrouver quand les sons vos fesses ici. Et puis au passage, vous pouvez aussi sauver les mondes, hein Ok, on y va. Euh, mais c'est moi le chef Ok. Et qu'est-ce que tu décides alors Bah.. Euh, on y va Quelle décision inattendue Ah oh, c'est bon Yes Ok, bah les grands méchants se trouvent là-bas, démerdez-vous bien, hein Yaha Bon bah c'est cool. Je suis trop contente, on va visiter les mondes de Disney